Bah, très bien! Avec un peu de chance, on va tomber sur un fantôme! Comme dirait un vieux monsieur dans l'espace. It's a trap Ouais, le clairement Ils étaient 30 devant la sortie Et ils ont échoué euh, un truc qui... Et ils ont échoué C'est parce qu'ils avaient pas d'étoiles de la mort ah, Mais ils font des bombes en, en, en... Ils se suicident en faisant des bombes Ah, si vous avez dépassé le niveau 15 de votre Arkwing, la touche numéro 3 voit des mythiques auto D'accord, Ouvrage, oh c'est pourri! Bon bah c'est pas celle-là qu'on aura joué en tout monde Non! Au moins elle est simple! Oui. Et puis ça va, ça peut le pire! mon arme de croque toute pourrie il vous tranche je vais pouvoir l'acheter ah on pas dû voilà pour ça fallait pas Il le regarde en tout cas! Ouais, il l'a scanné! <rire> il le regarde! Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il le regarde! Bah, avoir de jeu, les images! Pas... Vas-y, scanne le, le, le piège! Ah, je suis tombé dans le... Et alors, elle est comment? Ouais, ah, elle est bonne! Ah, oui, forcément, ça fait mal si je reste sur les broyeuses! Et l'esprit juste, l'eximus qui fait plus de dégâts de feu que moi! Sachant qu'il doit en plus avoir des résistances. Oui du coup je suis pas très efficace contre lui. Vas-y la plaque. Ouais bien <rire> Ça c'est un bon fails Ouais, j'attendais que tu t'éloignes pour que je puisse l'exploser, mais... <rire> euh, donc Ariel. Il est 22h. D'accord. Sois police s'il te plaît. Ah ah ah ah ah sors Sortez ah ah ah ah je ah ah enfin, moi, je Vous ah ouais, vous, vous avez pas besoin. Euh. Vous vous ah Allez moi je vais tout scanner. ah <rire> C'est la gronde, il y a la Oui, <rire> A force de scanner des trucs, j'ai gagné 900 euh, XP euh, chez euh, Simaris Quelqu'un vient me courir, euh, s'il vous plaît? Merci. Euh, Je suis un peu loin, moi j'arrive. peut essayer, mais. Euh... <rire> Derrière la cascade, oh, il y en a deux. J'en ai eu un. Ah ouais. J'ai eu les deux. Alors, si avec ça, oh ça vrai. marche pas. Tenno, Alors, vite, euh, là, la cible. Ah, j'ai une remarque de Lotus, donc je pense qu'elle a compté cette fois. C'est quelqu'un peut venir l'aider parce qu'il court vite ce bourg Oui, bah y'a Seb avec toi giga, donc... ah, Je Mais oui, je fais pas de bigas Quoi de lui les fesses, vas-y Oh là c'est bon, on va l'avoir ah. oh. Mission complete T'es un peu tout seul Florian On a pas dit qu'on essayer de tracer Oui mais tu sais très bien que moi je cours pas Enfin que je cours pas vite Et Dieu s'il continue de bosser. Ah, voilà, maintenant j'ai Nata. Ah On a pas le temps, on n'a pas le temps. Oh Wow Bah je me paye tous ceux que vous avez réveillés Je suis tombé dans la flotte <rire> dans <Sur> la flotte <rire> Le pognon, le pognon. Euh, non, Une ampoule tétonique. Euh... Ouais. ouais. Bien. Je vends 383 modes pour 109 800 crédits. Pas mal. J'en suis qu'à 7 000 pour l'instant. Ça c'est tout, ce tout ce que je vends pour, enfin tout ce que j'ai gagné d'une semaine. Ah oui, d'accord. Moi c'est tout ce que j'ai gagné de la journée.